Alors que nous approchons de la prochaine manche pour le Grand Prix Made in Italy d'Emilie Romagne 2021 à Imola, qu'on va poliment nommer le Grand Prix d'Imola pour raccourcir la durée de l'émission, je voulais revenir avec vous sur une légende urbaine, un mythe qui habite encore les murs de ce tracé italien. Ce mythe perdure depuis 2006 alors que le tracé accueillait sa dernière édition jusqu'à son retour 14 ans plus tard. Oui, 14 ans. Le chiffre n'est pas anodin, vous comprendrez plus tard. Ce mythe qui découle directement de la dernière édition du Grand Prix de Imola, donc qui pendant plus de 14 ans correspondait étrangement à la dernière apparition en Grand Prix d'un pilote du nom de Yuji Ide. Avec seulement 4 départs à son actif en Formule 1, le nom du pilote japonais résonne encore aujourd'hui avec autant de force dans certaines discussions, et aujourd'hui, je voulais vous replonger dans cette captivante affaire, et lever le voile sur le mythe et la tumultueuse histoire de Yuji Ide. Je sais, oui, j'aurais pu renommer l'émission euh, « Yuji Ide, le pire pilote de l'histoire », point ça m'aurait aidé à faire masse de vue, mais je suis particulièrement stupide alors je ne l'ai pas fait. Yuji démarre sa carrière en 1994 en monoplace en Formule 3 japonaise et obtient sa meilleure saison en 2000 en terminant deuxième, toujours en F3 ouais. En 2002, il entre même en Formule 3 française où il gagne une course et rencontre Aguri Suzuki, propriétaire de sa nouvelle équipe Autobax Racing Team Aguri. En 2003, il entre en formule Nippon, donc une catégorie supérieure au Japon, et il connaît une de ses meilleures saisons en finissant 3ème en 2004 et 2ème en 2005. Sur le papier, rien d'éclatant, mais rien de ridicule non plus, loin de là. Mais avant d'aller plus loin, il est aussi important de connaître autre chose, l'écurie Super Aguri. Et avant de, de la connaître, il est plus important encore de connaître Takuma Sato. Soutenu par Honda, Sato a démarré en Formule 1 chez Jordan avant d'être promu chez Bar-Honda en 2003. Et s'il lui arrive d'être très brouillon, il montre aussi de réels coups d'éclat et enregistre son meilleur résultat au Grand Prix des États-Unis en 2004 en montant sur la troisième marche du podium, devenant le second pilote japonais à réussir cet exploit, le précédent étant un certain Aguri Suzuki et qui a atteint ensuite le statut de Dieu vivant au Japon, tout comme Sato. Le petit Takuma est idolâtré au Japon, on parle de Satomania. Les, les japonais l'adorent, mais sa mauvaise saison en 2005 lui vaut d'être remercié par Baronda en fin d'année. Mais là commence l'apocalypse au Japon. Takuma Sato n'a plus sa place en Formule 1 et c'est inacceptable. Honda reçoit même des courriers de fans en colère, nombreux menaçant même de boycotter la marque, sans parler de l'effervescence qu'il y a en ligne sur les forums et les réseaux sociaux qui n'existent pas tout son corps, ce qui contribue à faire très mauvaise presse à la marque. Honda est en panique et rien ne s'arrange lorsque Toyota, leur ennemi sur le marché japonais, propose un contrat en Formule 1 à Sato. Pour faire face à cette pression, Honda décide alors de lancer une seconde équipe en Formule 1 et d'en confier les rênes à Aguri Suzuki, et cette équipe sera nommée Super Aguri F1 Team. Démarre alors une course contre la montre pour que Honda et Aguri puissent réunir la somme de 48 millions de dollars pour s'inscrire en Formule 1 pour la saison 2006. Inscription tardive et budget réduit, Super Aguri démarre la saison en s'inspirant de vieux châssis à rose de l'année 2001, et un minuscule personnel, le tout devant bricoler sa voiture pour y faire rentrer le moteur Honda. Pour attirer les sponsors japonais, Aguri mise sur un line-up 100% japonais, et en quête d'un second pilote pour épauler Takuma Sato, il s'oriente alors sur son ancien pilote de Formule 3, Yuji Hide, qui en plus rapporte un petit peu d'argent avec lui. Sans grande surprise, Super Aguri est la claire lanterne rouge du peloton pour la première manche de la saison à Bahreïn. Sato se qualifie à 1 seconde 5 de Thiago Montero en 19e place, et Yuji Hide quant à lui est à 2 secondes 8 de Takuma Sato en 20e place. 2 ouais, secondes 8. Retenez bien, ce chiffre n'est pas anodin. Avec un grand manque de roulage et d'expérience en Formule 1, ID souffre pour simplement communiquer avec l'équipe, puisqu'il parle à peine anglais, à savoir le langage qu'il est impératif de connaître pour communiquer à peu près partout dans le monde, et surtout en Formule 1. En Malaisie, il est à 1 seconde 5 seulement de Sato. 1 seconde 5, oui. Le chiffre n'est pas anodin, retenez-le, c'est très important, vous comprendrez plus tard. Idé s'illustre en course par son incapacité à comprendre ce qu'est un drapeau bleu et en usant de manœuvres défensives un petit peu trop limites. En seulement deux courses, Idé fait déjà beaucoup parler de lui. Déjà que sa simple venue en Formule 1 est plus perçue comme étant due à sa nationalité et à ses sponsors, mais aussi à cause du fait qu'il n'est pas au stade le plus prometteur de sa carrière puisqu'il était âgé de 31 ans. 31 ans, oui, pour commencer en Formule 1. 31 ans. Retenez bien le chiffre, c'est pas anodin, on va y revenir plus tard. Mais aussi, Yuji Ide n'a pas bonne presse, car à l'inverse de Sato, Ide n'avait jamais couru en Europe, et ce n'était qu'un obscur pilote de catégorie inférieure au Japon. Daniel Aodeto, le, le manager de l'écurie, commence à exprimer publiquement ses craintes, et on parle déjà de Satoshi Motoyama pour le remplacer. Et rien ne s'arrange en Essai Libre en Australie, où il passe la moitié du week-end à partir en tête-à-queue, et arrive même à se retrouver bloqué sur la piste en ne parvenant pas à faire marche arrière et devoir forcer un drapeau rouge. Il se qualifie à 3 ,8 secondes 8 de Sato le samedi, en ayant pris soin de gêner tout ce qui avait 4 roues et qui était en piste avec lui, et notamment la Honda de Rubens Barrichello, qui a dû effectuer une manœuvre digne de son degré d'expérience pour éviter le pire. Alors que Button était en pôle, la 16 e place de Barrichello cause moult colère chez Honda, ce qui n'arrange pas la situation de ID. Et nous voilà arrivés à Imola pour la quatrième manche de la saison, et malgré des difficultés toujours apparentes, il reste à seulement une seconde 6 de Sato. Ouais, une seconde 6 seulement. Retenez bien, 1 seconde 6. Mais sa course est marquée dès le départ, où une manœuvre désespérée envoie la Midland de Christian Albert-Santono. Le néerlandais est furieux, tout comme nombreux de ses pairs. La FIA met la pression à Aguri pour qu'il remplace rapidement son pilote avant de supprimer sa super licence. On fait alors appel à Frank Montani, le pilote essayeur de l'écurie, qui n'avait jamais essayé la voiture par manque de moyens. Montani s'adaptera très vite à la voiture et ne tardera pas à égaler les temps de Sato en qualification, avant qu'un japonais plus fortuné nommé Sakon Yamamoto reprenne sa place. Super Aguri gagnera en force en fin de saison, avant que Sato ne lui offre deux entrées dans les points en 2007, jusqu'à ce que l'équipe ne mette la clé sous la porte début 2008, avant que Honda n'en fasse autant en fin d'année. Et si Super Aguri demeurera comme une de ces obscures et sympathiques équipes que seuls les contemporains de cette époque et les passionnés d'histoire se souviendront, la légende de Yuji Hedé perdure et continue encore aujourd'hui à hanter les paddocks de Formule 1. On parie combien qu'il y a la moitié des talkers qui vont faire des blagues et des rapprochements sur Mazépine?